Bonjour, chers amis capricorne, bienvenue pour votre tirage pour le mois de juillet. Alors, on va tout de suite demander à l'oracle des animaux du pouvoir de nous donner le message pour vous, pour votre mois de juillet. Et donc, le message est celui du petit chien qui nous dit « Je préserve mon intégrité et mon équilibre. » en restant fidèle à mes valeurs. » Alors ça, c'est un très beau message. Donc, euh, je pense que vous allez devoir peut-être camper sur vos positions face à une situation sur le mois de juillet. En tout cas, vous allez, et vous avez tout intérêt, à rester fidèle à vous-même, parce que je pense que c'est comme ça que vous allez attirer les bonnes personnes qui vous conviennent. Allez, donc on va se garder ce message qui va rester notre fil pour ce tirage, et on va aller tout de suite voir avec l'oracle de la chance ce que l'on nous dit. Alors, c'est parti! Allez, professionnel, sentimental, financier. On va toucher les différents domaines. Oh là là là, là c'est quoi ça? Ah bah écoutez, euh, franchement, je suis un peu en retard sur ma tirage du mois de juillet, mais alors quand je vois ça, euh, moi je ne regrette pas de faire le vôtre. Euh, là, il est magnifique, hein. magnifique. Alors, la première carte déjà que vous sortez, c'est le soleil. Bon, bah voilà, hein. donc on pourrait presque s'arrêter là, parce que le soleil, c'est vraiment tout ce qui peut recouvrir toutes les noirceurs que l'on rencontre de, à tout niveau noirceur de l'âme professionnelle personnelle financière donc là vous êtes sur une énergie extraordinaire ce personnage se baigne dans la fontaine de jouvence autour d'elle on voit donc des petits êtres euh, magiques hein euh, on voit euh, des petites fées alors c'est très petit mais bon moi je les vois sur la carte et vous voyez qu'elle resplendit, en plus au moment où je fais votre tirage, et les papillons qui arrivent dans le jardin et le soleil éclaire la caméra. Donc euh, moi, je sais pour vous, mais j'ai hâte que vous me disiez dans votre commentaire ce que vous avez vécu au mois de juillet. On a un très beau, très beau commencement. Vous allez avoir de très belles énergies, de très belles dynamismes. Euh, vous allez rayonner sur le mois de juillet et ça va se ressentir. Alors, ça va, se... vous allez rayonner et c'est vraiment en phase avec votre message qui vous dit que euh, vous préservez votre intégrité, votre équilibre et que vous êtes fidèle à vos valeurs. Vous avez quand même, juste après, cette magnifique carte. Alors, vous la voyez, elle est juste sublime. Et cette carte, donc, c'est la victoire. Bon. Donc, on triomphe de toutes les situations financières, professionnelles, personnelles, amicales, sentimentales. Euh, vous êtes protégé. Moi, vous êtes protégé. Hein. Euh, hein. C'est un mois de euh, protection, un mois euh, où tout est permis. Donc là, vous avez vraiment la protection sur vous. Vous voyez le soleil qu'il y a là C'est incroyable. Hein. On a en plus l'arc-en-ciel. Donc, vous avez l'arc-en-ciel avec la communauté. Donc, la communauté, c'est... La famille heureuse, comme on voit, mais c'est aussi les amis. Donc, c'est du partage, c'est les vacances, c'est l'amusement. Alors oui, on est au mois de juillet, c'est vrai. Donc, ça tombe bien. Vous allez partager des très bons moments. Vous allez vraiment jouir de la vie. C'est une très, très, très bonne période pour vous qui s'annonce. Euh, pour moi, je ne vois aucun nuage à l'horizon. Euh, la seule carte, en effet, qui s'est retournée, parce que je n'ai pas voulu la remettre à l'endroit... Euh, c'est euh, cette carte de la communauté Alors, la communauté euh, c'est les réunions, donc ça peut être les réunions amicales, les réunions professionnelles euh, je pense que vous, allez peut en, vous avez peut-être envie de vous en éloigner pour moi il euh, y a une envie euh, de se détacher un petit peu de se détacher un petit peu de cette euh, de ce, ce, cette vie qui va vite de ces réunions incessantes vous avez peut-être eu euh, une première, euh, première partie d'année euh, très chargée au niveau du travail. En tout cas, pour moi, vous avez euh, décidé de passer des moments en famille, de vous occuper de vous. Euh, vous avez euh, une victoire sur, euh, sur la vie, sur vous. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même. Euh, en tout cas, moi, je vois vraiment une très, très, très, très, très belle énergie euh, qui se dessine pour vous. Alors, on continue. On continue, on continue, avec le petit vent qui se lève. Allez, euh, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu plus en détail si on peut... Euh, oh bah. Bon, écoutez, c'est incroyable. Voilà. On vous dit qu'il y a une nouvelle euh, porte qui va s'ouvrir pour vous. Et elle est tombée en premier sur le soleil. Hein. Donc l'oracle des miroirs, je pense que vous avez fait peut-être appel à... Euh, euh, la loi de l'attraction peut-être que vous avez invité euh, dans vos pensées euh, un futur euh, prévisible selon vos euh, envies et là on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir une proposition qui va se faire et on vous dit que c'est votre destinée avec la clé vous voyez euh, là il était temps que la porte s'ouvre et le soleil est derrière et en plus c'est tombé sur le soleil hein. c'est incroyable votre tirage est dingue alors j'ai même pas le temps de les sortir. Oh là là. Là c'est pareil. Vous avez donc, je la retourne avant parce que ça va m'influencer celle-ci. Vous avez donc sur la deuxième carte, je vous ai parlé de victoire avec des contrats, des des. des, des regardez, il y a le compromis. Donc c'est l'accord. Donc vous avez réussi encore une fois. Ça peut être aussi dans un procès, ça peut être quelque chose où vous aviez dû batailler. En tout cas, il y a une victoire sur quelque chose au mois de juillet et vous allez trouver un accord. Un accord pour que cette situation se termine. Alors ça peut être aussi pour un nouveau contrat, d'accord Ah voilà. J'attendais, je me suis dit, c'est pas possible, leur tirage est incroyable. Bon, il y a toujours, vous savez, euh, dans le, la vie, euh, côté euh, yin, côté yang, pour l'équilibre, il faut toujours équilibrer du moins bien pour du bien, euh, parce que toute chose a toujours son opposé. Donc, ça fait partie de l'ordre des choses. Donc là, vous avez la trahison. Donc, je pense que vous avez peut-être été trahi. Donc là, on a la famille et qui est sortie entre la famille et la communauté. Donc, je ne pense pas que vous ayez été trahi par quelqu'un de la famille. Après, peut-être, hein, mais pour moi, c'est plus... Vous avez peut-être plus des trahisons par rapport à des amis ou un cercle. Et euh, d'où l'intérêt de rester en famille et de partager des bons moments pour moi au mois de juillet avec votre famille. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que la carte de la communauté est retournée. Allez, et on a le miroir magique. Hein. Donc, euh, le miroir magique, hein, c'est vraiment, euh, je, je, suis le, je suis le reflet de ce que je suis. Donc, vous avez attiré à vous et vous attirez à vous ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Donc, terminez les faux-semblants, terminez euh, le composé, euh, je suis tel que je suis. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. C'est ça le miroir magique. Hein. Bon bah écoutez, c'est pas mal ça. Allez, on va regarder euh, sentimental et je vous fais oh punaise pardon et je vous fais juste après euh, le, euh, les trois questions. Donc vous savez que euh, pour ceux qui me rejoignent, donc on fait euh, et qui ne me connaissent pas. Donc, on fait un petit tirage avec trois, euh, enfin, trois réponses. Vous posez une question et je vous, fais, euh, trois, je vous montre trois cartes. Hein. Et en fonction de votre choix, vous prenez la réponse qui, euh, que vous avez choisie. D'accord Alors, on fait d'abord le sentimental avec Mademoiselle de Normand. Que nous dit Mademoiselle de Normand Alors, déjà, euh, je pense que vous allez avoir des moments joyeux. Ouais Ouais on en va en vacances. Allez, on a des moments joyeux. On était quand même dans une situation où on tournait un peu en rond Alors sentimentalement, peut-être que c'est les célibataires qui cherchaient leur autre. Si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être un petit peu la routine en ce moment. Et on vous dit que là, le départ, donc les vacances, je pense, hein, parce qu'on est quand même en juillet, les vacances qui vont arriver d'un coup, là euh, ça va faire bouger les choses. Donc il va se passer quelque chose. Et comment va se dérouler les vacances de... Du mois de juillet pour les couples ou les célibataires. Allez. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour vous en famille, en couple? Bah écoutez, on va prendre celle-là. Allez. et eh ben on vous dit qu'il va y avoir de la chance dans l'air. Il va y avoir de la chance dans l'air. La Alors, célibataire, vous allez avoir un petit coup de chance. Donc peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un et c'était pas prévu parce que là il y a le hasard. Alors, si vous êtes en couple, ben, vous avez peut-être passé des moments sympas et ce n'était pas prévu. Mais euh, ben, parfois, la routine, quand elle se casse, ça a du bon. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que ben, le hasard fera que euh, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et puis, ben, du coup, euh, vous, voyez, vous allez changer votre perspective. Même chose en couple, hein, vous allez peut-être changer euh, votre façon de voir l'autre. En tout cas, la boussole, on change de, de point de vue. Et on tourne un petit peu le dos comme ce renard. On tourne le dos euh, au... Euh, au schéma euh, euh, schéma qui n'était euh, pas les bons schémas, euh, des schémas répétitifs, karmiques, euh, avec des mémoires euh, euh, cellulaires euh, négatives. Hein. Voilà, on était sur quelque chose qui se répétait, qui n'était pas bon pour vous. Donc là, on vous dit que vous allez tourner, euh, tourner le dos à tout ça. Vous tournez, euh, vous... Ouais, ouais, vous tournez le dos euh, à ces situations compliquées. Hein. Alors, j'ai pris l'oracle de la triade en plus. Alors, on a sorti... Voilà. Bon. On a sorti avec l'oracle de la triade, ces trois cartes-là que j'adore aussi, moi. Franchement, dans le jeu, elles sont magnifiques. Vous avez l'éternité. Donc, l'éternité, ici, c'est vraiment une très belle carte parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir, enfin, avoir la paix. L'éternité, c'est... Euh... Alors, l'éternité est couplée, ici, en dos de deck avec la sagesse. Hein. Voilà. Vous avez la sagesse qui est arrivée. Donc, on a euh, quand même... Euh... La sagesse, l'éternité, c'est des bonnes vibrations, vous allez avoir quelqu'un dans votre vie au quotidien qui va vous accompagner, sur... c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter et capitaliser, puisque là vous avez quand même la richesse. Donc c'est l'abondance, l'abondance au sens premier, vous allez partager moi à mon avis des très bons moments sur ce mois de juillet avec votre autre ou la nouvelle personne qui va arriver dans votre, dans votre vie, et en restant toujours vous-même. Ne perdez pas de vue que le message principal, c'est vraiment de rester fidèle à vous-même, et je pense que c'est ça qui va vous donner votre équilibre, justement, et ce qui va vous permettre de rester intègre dans cette situation sentimentale aussi. Je fais le tirage tout de suite. Pour votre question, je vous laisse vous concentrer. Alors, vous vous concentrez sur une question qui est celle que vous souhaitez sentimentale, professionnelle, personnelle, euh, financière. Vous faites comme euh, vous le ressentez et euh, vous prenez cette, euh, cette question. Vous la gardez en tête et je vais vous proposer. <rire> j'ai dire vous poser trois cartes. J'ai pas le temps. Bon, ben, je vais vous proposer trois cartes. J'espère qu'il ah ben, y en a 4. et bien, écoutez, on prend le 4. Voilà, on va prendre 4. C'est exceptionnel, d'habitude, c'est 3, mais là, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Posez votre question. La réponse choix 1, choix 2, choix 3 ou choix 4. Je choisis quel cas Carte. Donc, si je choisis la numéro 1, ma réponse sera oui, il y aura de la joie ça va être sincère, je vais passer des bons moments, ça sera une, une décision qui, une fois rendue, va me permettre d'avancer, parce que c'est l'aboutissement de beaucoup de choses, donc ça peut être professionnel, encore une fois, sentimental, financier, c'est vous qui avez votre question. Si c'est la réponse numéro 2, eh bien on vous dit d'être prudent. Euh, on vous dit d'être prudent, on vous dit d'être vigilant, de surtout écouter votre intuition, de prendre le temps de donner votre réponse ou d'avancer dans cette situation. Si vous avez fait le choix numéro 3, eh bien, on vous dit que c'est bravo. Euh, la réponse à votre question, euh, oui, c'est un grand, grand oui. D'ailleurs, vous avez le soleil en ter pour terminer, alors vous l'aviez au départ de, de ce tirage. Donc là, on vous dit que vous avez vraiment, avec... Euh, brillamment d'ailleurs euh, vous avez brillamment euh, gagné alors euh, gagner euh, peut-être un procès gagner euh, euh, remporter euh, l'achat de la maison euh, vous avez peut-être un nouveau contrat euh, vous avez peut-être un nouveau partenaire en tout cas la réponse c'est oui et enfin la dernière euh, bah, écoutez c'est faire euh, à cheval donc là c'est euh, vous allez avoir un petit coup de chance en effet euh, dû à euh, votre rigueur et l'autorité que vous avez euh, mis dans euh, votre capacité à répondre. Donc, ça peut peut-être être parce que vous êtes avec quelqu'un et vous avez dû faire preuve d'autorité pour que ça se, que ça se stabilise. Vous, je pense à des personnes qui sont avec quelqu'un en couple ou qui veulent se mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas envie, hein, donc euh, qui ne sait pas se positionner. Donc, vous, vous avez dû euh, peut-être taper un peu du poing sur la table. Euh, professionnellement, ben, hein, peut-être que le fait d'être rigoureux dans votre travail vous a permis comme ça d'avoir un coup de chance euh, et puis euh, ça va vous donner un nouveau poste, en tout cas l'autorité vous fera euh, gagner euh, et vous fera avoir une réponse positive à votre question. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis surtout prenez bien soin de vous. Ciao, ciao